de cette finale belge d'Imagine 2013, on se calme, on se calme tout de suite. Alors là on reste dans l'énergie puisqu'on est toujours dans le créneau rock voire même hard rock, on se déplace vers Liège, alors vous l'aurez peut-être reconnu le chevalier blanc qu'on a rencontré tout à l'heure qui a joué avec euh, Noisy Pride qui sera cette fois à la guitare ici. Nous avons... Pour le groupe Estrange, Antoine, Nathan, Loïc, Kevin et Benjamin, on se situe entre 17 et 19 ans. Et mesdames et messieurs, pendant qu'ils terminent de s'installer, je brode un tout petit peu, mais là, je pense que ça y est. Pas encore, ça n'y est pas encore. Donc, ils viennent de Liège, ils sont super. Ils sont super gentils. Alors déjà, il y a Antoine qui a joué avec Noisy Pride tout à l'heure, mais en plus, ils ont prêté une guitare à Whisper euh, qui va jouer ensuite. Et alors, ils ne savent pas encore, mais on compte sur eux pour se rajouter dans, dans les groupes qui suivent. En fait, ce sont, je ne sais pas, c'est les casques bleus du festival, imagine. Ils vont sauver tout le monde. Et ils ont surtout leur fan club. Voilà, une excellente idée qu'elle est bonne. Alors, il y a plein de gens qui sont assis. Vous allez voir, ça ne va pas durer, vous n'allez pas pouvoir rester assis. Donc, venez vous rapprocher de ce qu'on dit. Il y a plus de gens qui l'impression y avait C'est votre fan club ou bien euh, c'est juste parce qu'il fait noir dehors <laughs> j'ai l'impression que je suis toute seule avec vous. Euh, tu disais quelque chose Il y a plein de gens formidables qui sont venus pour nous ce soir, ils sont tous là dont mon manager extraordinaire qui n'arrête pas de me faire des clins d'œil depuis tout à l'heure. Mais vous qui ne nous, nous avez jamais vus, venez, approchez-vous. On ne mord pas, enfin pas encore, mais vous pouvez vraiment venir. C'est génial, vous allez voir, j'espère que vous allez passer à un bon moment. Eh bien voilà, donc il a très bien compris, être hein. gentil avec son public, c'est un bon début. Mesdames, messieurs, je vous demande s'il vous plaît d'ovationner, d'accueillir comme il le mérite, enfin vous verrez s'il le mérite d'abord, le prochain groupe de cette finale. Mesdames, messieurs, est strange. Attention, je vais passer devant toi avec mon fil. Je sais pas. Ah voilà, super. Est-ce que tout le monde va bien d'abord Et ceux derrière aussi Ils crient plus fort que vous, mais à mon avis, ils sont plus près. Mais venez après. Vous allez voir, ça va être génial. Allez, c'est parti. J'espère que vous passerez un bon moment. Merci. Don't let her lie to you again You know that it's not true Don't let her take you all the way You know that's all she wants, you won't lie You gotta be begging her to leave you all alone No, now no, not to girl Not a girl She didn't care if you suffer I think you will help her out got those beautiful blue eyes Both beautiful and terrible And wherever she smiles The world is out of people And she's a cruel All the fake beauty statue you in the back way around No, no, no, not again Not again She doesn't care if you suffer Yeah. The truth is hidden and not to be found our feet been written in the book everything is planted by the feather of some crooks we are not to know what's coming next if there is another bow? just awaiting the book. Australian family Stay apart oh. Citizen from all around Do you know the truth Is hidden and not to be found? Our faces is being written in a book Where everything is flooded by The feather of some crooks. We are not to you know what's coming next. Is there reason not the book? Just a reading to burn on it. One day, white flag will be stolen. The promise will be broken. I don't trust Once again, friends will become enemies. And I'll from our souls, chasing our love deep down into a hole, Now giving us a chance, taking control. chasing our love down into a hole God, i'm giving you us a chance Once again, friends will become enemies and all these friends will La dernière chanson est un peu spéciale parce qu'en fait c'est une chanson qu'on a écrite un peu spécialement pour Imagine puisqu'elle est en français, contrairement à tout ce qu'on fait d'habitude et elle s'appelle Récompense je calme sous un ciel d'hiver ruisselant, innocent jusqu'à l'énorme pierre combattant, résistant ceux qui n'ont besoin de voir surmonter, traverser cette forêt, sans bon vouloir ne dis pas que le chien désire le soleil dis surtout qu'il aime pour sa riche et douce lumière Quoi bon nourrir la graine Puisque l'obsession c'est la fleur Servir une cause par bonheur L'amour n'est pas une conclusion Fabriquée par la sueur que provoque ton nom Mais ce son de création Est un don le sombre et vierge, intouchable dame qui fit naître la flamme des cierges, se déchirant pour leur gloire, donc pour ta lueur qu'il fait tant de vouloir. Te conquérir, de parcourir, tout ça pour ton retour, ils te laissent souffrir, proclamant leur discours, seul sur la toile le vide, tu pleures, tu pleures, de to face relève, creuse et terres Pourquoi courir, autant marcher? La route est longue et dure à traverser. En oh, de te pelant, se croyant de diamant, tu ne flotteras plus sur le lac de notre ignorance. Qui es-tu proclamé? Qu'une aile est de trésor, c'est mon licence. Tu t'élève, pourquoi les croire encore? Sur ta haute france crois-tu les des gens au de Et s'il n'existe qu'une façon d'aimer Sans rien y gagner Pourquoi persister Vous allez chanter avec moi, d'accord C'est extrêmement simple, ça va Tout seul, d'accord Je veux vous entendre, hein Je vais le faire d'abord Merci beaucoup, merci à tout le staff du Margin. merci vraiment, tous les ils ont été super, tout le, toute l'organisation, merci à vraiment à tout le monde, merci à tous les staff, merci à vous, et merci encore à mes parents et à tous nos fans d'être venus, vous êtes géniaux, merci. Mesdames et messieurs, Oui, ah oui, oui, oui, tu vas pas y couper, hein, C'est, euh, bah, tu peux déléguer après la première question. Donc, euh, effectivement, tu m'en avais parlé avant, euh, avant de monter sur scène. La dernière chanson est la première fois que vous faites une chanson en français que tu as écrite. Voilà. C'est toi qui écris toutes les paroles de toutes les chansons Non, non, non. non. Les, les chansons les plus connues qu'on ait qu'on a fait depuis maintenant, c'est Benjamin. Vous pouvez l'applaudir. C'est le batteur. Il fait un travail extraordinaire avec les paroles et les chansons elles-mêmes. Mais par contre, celle-ci en français, c'est toi qui l'as écrite. Exactement. Et alors, euh, ça fait quoi Ça fait bizarre. Parce que la sensation est très très différente entre chanter en anglais et puis tout à coup chanter en plus dans sa langue maternelle. Ça donne quand même une, une impression complètement différente, même, enfin, surtout vécue de l'intérieur. Exactement. Et pourquoi j'ai voulu écrire en français euh, Parce que je me suis dit qu'en anglais, c'est vrai que la majorité des gens, sauf en, en, en vivant extrêmement bien la chanson, euh, ne comprennent pas. Donc je me suis dit peut-être qu'en français, même sûrement en français, euh, ils comprendront et pourront ressentir ce qu'on ressent en chantant cette chanson. Voilà, C'est simplement pour ça. C'est une excellente initiative. Est-ce que vous avez mieux compris Bon ben voilà, il va falloir en refaire d'autres maintenant. Hein on ne va pas en rester là. Et puis qui sait, euh, des chansons aussi en néerlandais, ça serait bien aussi peut-être euh, oui. Avoir mes points en irlandais, non, mais... J'ai pas dit tout de suite, hein. on a un petit peu de temps pour faire ça. Bon, euh, alors, si je me souviens bien, vous avez enregistré un EP qui était en vente Oui, il était en vente auprès de nous, ou depuis très peu sur Internet, mais euh, et même maintenant il n'y en a plus. Voilà. Mais il n'y en a plus, c'est dommage, c'est pas de chance. Vous allez en refaire d'autres Ah, la grande question. Peut-être que si on va plus loin dans Imagine, oui, certainement, et sinon on le fera nous-mêmes, hein, comme on a toujours fait, donc voilà cet album, mais sinon on a Antoine et Kevin qui font des études d'ingénieur son, je ne sais pas où ils sont passés, mais ils font un énorme boulot aussi pour euh pour, pour enregistrer nos chansons. Mais ils font ce que la plupart des ingessons font dans les concerts, c'est-à-dire qu'ils sont occupés à courir dans tous les sens avec le matériel. D'ailleurs, j'en profite, profite, enfin, je profite du fait que vous êtes tous là. Donc, et, et, so, bon, euh, on un énorme je voudrais vous demander un énorme applaudissement pour toute l'équipe technique qui se casse en petites miettes pour assurer le confort de tous les groupes qui sont passés non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les éliminatoires. Donc, pas seulement Vanavond, mais aussi dans toutes les four rondes et dans la finale flamande, dans la finale française. Euh, tous les ingénieurs qui ont hard travaillé pour faire le meilleur clank possible pour tous les groupes, toutes sortes de musicantes que nous avons vues Vanavond. Tu es d'accord, hein? Tout à fait. <laughs> bien, eh bien, écoute, je te laisse rejoindre tes comparses qui ont fui en coulisses merci en tout cas et bonne continuation bonne chance pour la suite ouais. Mesdames et messieurs